Écoutez, tout le monde, les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi. vidéo Vous allez avoir un deck absolument merveilleux Un deck fou, un deck qui gagne très très vite Tour 6, Tour 7, même Tour 5, parfois d'une stabilité, mais vraiment déconcertante, d'une puissance également déconcertante. L'idée du deck c'est quoi C'est d'avoir plein de petits T1, c'est un deck pur évidemment, je joue que des cartes Paladin, d'avoir des petits T1, des T2, des T3, avoir une courbe assez agressive qui va générer de la value, ça c'est Paladin, on connaît. Mais ensuite, il y a évidemment la combo avec Silence dans la salle qui va vous permettre d'avoir une lumière très très vite et qui va vous permettre T6, voire T5 avec la pièce, mais souvent T6, croiser Comtesse, Into, Triple Légendaire, et là, évidemment, ça fait exploser l'adversaire. Il y a les sermons qui sont euh, très très importants dans le deck, donc euh, voilà, j'aime bien euh, finalement ce deck, parce qu'il met évidemment en avant, en lumière, une carte qui est quand même assez cool, qui a un joli design. Il y a le gros gars aussi qui marche extrêmement bien dans le deck, on utilise les nouvelles cartes comme le saut de sang qui va bien, euh, la soldate également, donc vraiment c'est une liste qui est... Elle n'est pas très chère, cette liste, elle est puissante, elle est puissante, elle est efficace. Son win rate est stratosphérique, ses match-ups sont un poil polarisés, mais en fait quand on joue bien, pas tant que ça, vous allez le voir dans la vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DK, mono rouge, mono vert ou mono bleu. Euh, alors on va garder porte-drapeau parce que c'est incroyable, même si on n'a pas la pièce, mais par contre voilà, on vire Groga, Groga qui est une carte euh, vraiment dingue dans ce deck pour le coup. Mais euh, je vais plutôt... Alors, en plus, qu'on des cas, c'est très fort. Mais là, j'ai pas la pièce et je garde porte-drapeau. Donc, euh, je pense que c'est un peu greedy de garder un T3, un T4. L'idée, c'est quand même d'agresser. C'est ce qui va nous permettre, finalement, d'éviter les malentendus. Tout simplement de se faire déborder très rapidement. Alors, il euh, y a trois des cas à l'heure actuelle. Alors, le mono vert est un petit peu... Enfin, rune, rune verte est un peu moins joué dans la méta. On a une bonne main, là. C'est assez cool. On a une très très bonne main. Euh... Huh. Ça c'est gourmand quand même. Surtout si on arrive à récupérer le board, ça peut le surprendre. Euh, donc c'est un mono bleu. Mono bleu étant le pire match-up. Mono bleu c'est à peu près entre 30 et 35% de win rate. Mono rouge c'est absolument incroyable comme win rate. Et euh, mono vert il y en a beaucoup moins. Euh, mono vert c'est à peu près ok. Euh, on a un peu le même style de, de jeu que mono vert. C'est à dire on va prendre le board. Le problème de mono bleu c'est qu'il il a quand même une curve basse. C'est un aggro et il a du burst. Et on n'aime pas trop les decks bursting. Et aussi, il a le gel accessoirement, le truc à 6 qui gèle. Et là, on a une vraie, vraie belle sortie, donc c'est assez chouette. Et donc, et en plus, on a ça qui est très, très intéressant. Donc, on a le côté aggro et on a le côté value finalement avec les raies euh, de lumière, etc. Ok, Doki. Heureusement qu'on a Maki. Hein. Et quoi, je balance tout Est-ce que je commence à faire silence Je crois pas. on va juste faire ça et passer, mais pas, c'est pas juste faire ça, c'est quand même vraiment très fort. Donc, pourquoi alors, pourquoi Monover, euh, je passe du, du coca mais pourquoi Monover est moins présent Tout simplement parce qu'il y a un deck qui, lui re, qui ressemble à Monover qui est Druid Agro, ont, ont, c'est un peu le même style, c'est-à-dire on met des créatures et ensuite on fait des boosts, sauf que dans le DK Monover il y a qu'un seul boost, c'est la, pu, la puissance spell sépulcrale, et dans le Monover il y en a plein. Et de manière générale, les cartes de... Enfin, non, pardon, dans le Druid, je dis Monover, c'est Druid. Dans le Druid... Il y a des meilleures cartes d'early game Et voilà En fait c'est vraiment des decks qui se ressemblent trop Pour qu'à un moment donné les deux puissent exister C'est un peu comme le DK rouge Et guerrier Pour le moment les deux sont aussi joués l'un que l'autre Peut-être un petit peu le DK rouge Mais forcément à un moment il y en a un qui va être euh, Attendez Je ne vais pas trade hein. Je pense qu'il faut pas faire ça en vrai quand même hein Ouais quand même hein Je vais pas trade, je vais face euh, On a une belle sortie là, je suis content <rire> Il est content euh, Et donc oui, le DK rouge et le euh, guerrier, c'est un peu les mêmes decks C'est des decks qui ont vocation à fatiguer l'adversaire, à contrôler euh, Et à un, à un moment, voilà, il y aura euh, une liste qui sera plus populaire la popularité, souvent sur Hearthstone, c'est lié aussi à la puissance, c'est-à-dire qu'elle sera plus populaire parce qu'elle sera plus puissante. Euh, bon, pour le moment, c'est un peu faussé parce que voilà, les gens préfèrent jouer des cas euh, que guerriers, hein, on va dire. On sait ce qu'il va nous faire. Là, il va nous... Je... Le problème, c'est ça. C'est qu'on a l'impression d'être bien. Parce qu'on est bien. Mais à un, mo... à un moment, il y a le gel. Donc en fait, ça, ça va dépendre de sa... De sa possibilité de geler notre board un peu Advitam Eternam. Mais Et c'est n'est pas Advitam Eternam. Et vu qu'on a maquis... Je pense que si j'ai pas maquis, là, je suis vraiment pas bien. Oh, ça c'est gros. Oh, ça, c'est l'adro. De bah, toute façon, on le savait, je suis con. <rire> le gars, il est. il est, euh... Comment dire Il est étonné de piocher un truc qu'il est censé piocher. J'avais zappé que j'étais sous mon, mon petit truc là. Ok. Bon, faire gaffe quand même. Hein. Et à 8, on peut le tuer. hein. Il y a Roi Crush là-dessous. Hein. <rire> no joke. Hein. Je peux avoir Darkhan, hein, Je peux avoir Roi Crush, Darkhan à la Kyr. Hein. Darkhan, c'est le truc démoniste là qui met... Ouh, qui met 6 vols de vie à la fin du tour. Il gérera pas tout le board, là, le garçon. Ok. Non, il gérera pas tout le board. Okay. Non. Oh, waouh. Ça me plaît, ça. Ok. Bon. Let's go. Ah, ça, c'est cool, hein. Pense, hein. Quelle horreur. focus là ça se voit ou pas Je pense pas qu'il puisse me tuer non, il peut pas me tuer, je vais pas faire les maquis maintenant Parce qu'en vrai cette game elle pourrait durer, là il pourrait top decker le truc qui gèle Et dans ce cas là il aurait l'étal derrière Et s'il fait le truc qui gèle là je fais full maquis En fait c'est pas un deck qui gère le board, c'est un deck qui peut, bah... Enfin, c'est un deck qui est quand même plutôt censé... Oh waouh. Geler le board, voilà. Et geler le board, c'est pas grave. Là, on fait. Je pense que sur Maki, en vrai, il va sûrement concede. Ouais, ouais, ouais merci, merci. Merci, bro. Comme un chasseur face, mais avec des vraies cartes. <rire> c'est comme un chasseur face, mais agréable. Le mono bleu. C'est-à-dire ça agresse, ça burst. Et ça a des vrais trucs de value, ça a des vraies combinaisons de cartes. Vraiment, très... ça, ça fait tout, quoi. C'est le meilleur des cartes à l'heure actuelle en termes de win rate. Et ouais, le Maquis c'est un win. Hein. Après, on peut pas mettre Maquis dans le deck parce que ça casserait un peu le côté aggro. Et il y a plein de match contre lequel ça fait rien. Contre les mono... Enfin, en fait, contre tous les bons match -up. Les meilleurs matchups c'est vraiment les decks contrôle, genre druide, enfin euh, les trucs lents, euh, DK rouge, Big Mage, etc. Ouais bon de toute façon il pouvait pas s'en sortir, hein. j'étais trop en PV et mes cartes elles font trop de value par rapport aux siennes. Donc euh, lui il est censé gagner de la tempo avec ses cartes. Et la tempo c'est bien que si t'as le board et si l'adversaire est bas en PV que tu peux setup un létal sur 2, 3, 4, 5 tours. Là à partir du moment où, la, où ton adversaire est haut en point de vie déjà ta tempo elle est caduque. Et à partir du moment où en plus l'adversaire il a un board c'est compliqué. Guerrier, ah bah guerrier c'est super. Après ça peut être voleur. Hein. Le guerrier c'est vraiment très très bien comme match-up. Je, de Je pense pas garder à vos... Ah, y a le 3... En fait, il y a la 3-5 qui nous embête là, son truc à 4 là. Mais bon, je pense. On se prend un peu. On va regarder Protectrice, ça agresse. T1 là, bim bim bim. Ok. Bon, c'est mieux sous chef pour le coup, mais c'est pas si mal. Il y les 30 PV, ça c'est normal. Hein. Oh waouh. Bon, la pièce est dingue, hein. Parce que je vais pouvoir pièce croiser into Comtesse. Comtesse, c'est vraiment totalement fou comme carte. Je pense que tu enlèves ce Comtesse du deck, le deck n'existe plus. Ah, c'est un voleur. Oh, waouh. Mal, Bah ouais, c'était sûr, ça. Ça, c'était sûr. Bon, ça, c'est un top cake, hein. Ça, c'est un top cake. Euh, parce que sinon, la 3-3 aurait été trop chiante. Après, il peut shadow step, mais... Ah, ça va, shadow step. On t'attaque directement au début du tour, comme ça, il y a des timings de, de cartes. En général, c'est le timing shadow step. Ah, ça fait toujours un... on, peut, on peut être optimiste en se disant que ça fait toujours un shadow step de moins dans sa main. <rire> ça fait une carte de moins. Ok. J'ai vraiment envie de garder la pièce pour la croiser, mais... Oh waouh! Franchement, il y a moyen de faire un truc de fou. Hein. Avec euh, Sermon, into euh, Liadrine, bam bam bam bam bam. Je crois qu'on va partir là-dessus. Parce que là, il nous propose pas de menace. Bon, on se fait un peu taper, mais on s'en moque. On va partir sur Sermon. Ou peut-être d'abord Liadrine. Parce que ça revient au même. Et ensuite Sermon, en considérant qu'il n'arrivera pas à gérer notre board. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais c'est la folie là 6-6 Je préfère 6-6 que les 1 Je pense que c'est plus intéressant pour lui de mettre 6-6 Mais il sait, pas. il sait pas Ce qui va lui arriver là Et derrière je vais faire ça et ça, et en termes de pv je serai bien et vous voyez c'est assez gros hein. C'est vraiment pas mal hein. J'aime bien cette combinaison elle est cool. Ah flûte. En fait flûte parce que stock de contrebande ça va nous éventrer, il va jouer... après je l'agresse un peu hein. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, hein. je suis à 17, je suis encore bien. Je l'agresse un peu. Là, par contre, stock de contrebande ou Tess. Bon, normalement, il n'y a pas Tess dans ce deck, mais il peut y avoir stock de contrebande. Ah non, il tape là. Ah, il va mourir. C'est dommage. J'aurais pu faire mes invitations. On va passer légende, peut-être. Légende avec ce deck. voilà bon, c'est la fin du mois, hein, donc on peut se permettre de passer légende. Comme je disais, il euh, y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a... Dans les commentaires, qui m'a dit, « oh fichou, euh... Bon, je réexplique, mais pourquoi est-ce que tes diamant Enfin, il l'a dit d'une manière plus véhémence que ça, mais... Euh, pourquoi est-ce que tes diamant et que tu passes pas les gens et tout euh, Parce qu'en fait, diamant, il y a beaucoup plus de decks, je trouve. Hein. D'ailleurs, on le voit dans les vidéos, hein. franchement. Euh, euh, y a... La méta est plus riche, il y a plus de decks, et en même temps, les joueurs tryhardent de plus. Euh... Ce qui peut être parad... paradoxal, mais après, ça dépend de la méta. Évidemment, s'il y a que 3 decks dans la méta, mais là, il y a plein de decks dans la méta, donc on voit plein de decks différents. Et... Euh... Et les joueurs tryhardent beaucoup plus parce qu'il y a cet objectif de passer légende. Et sachant que en plus, déjà de manière générale, même quand le ladder compte, on va dire, le ladder top 100, ça a plus de sens. Mais là, on est dans un mois où le ladder, en plus, il n'y a même pas de classement de ladder. Euh, top 100, ça n'existe pas, top 100, top 1000. Donc, tu passes légende, bah en fait, ça finit fini le jeu. quoi. En janvier, ce sera une autre paire de manches, mais voilà. Donc, euh... Donc je trouve que voilà, les joueurs jouent mieux joue plus appliqué. C'est pas forcément des meilleurs joueurs en soi. Parce que c'est pareil, hein, un gars qui est 2000-3000 légendes ou un gars qui est, euh, qui est diamant, c'est un peu le même niveau. Euh... Ça c'est un peu lent. Ça dépend quel paladin c'est, mais je pense qu'il faut être un peu réactif, donc je prendrai bien défense. Et donc, euh, je sais pas ce que je disais. Et donc voilà, je, je, parce qu'il y a cet objectif de passer légende et donc les joueurs vont essayer de se concentrer un peu plus, de jouer des decks compétitifs et pas jouer des decks fun parce que tu passes légende, tu dis bon c'est bon j'ai réalisé le truc, maintenant je vais jouer des decks maison quoi. Franchement j'ai beaucoup joué, enfin euh, ça m'est déjà arrivé certains mois de jouer les decks en légende. Bah, franchement et t'as vraiment des decks médiocres et bah, c'est pas, pas cool quoi. Je vais mettre du board ici dans un premier temps, bon c'est un voleur hein. euh, ce qui joue ça, donc euh, Stranger c'est un voleur et je vais mettre d'abord du board dans un premier temps et parce que prochain tour j'ai Cariel et en fait Cariel va en termes de mana c'est plus intéressant parce que ça proc dans saut et dans défense et puis dans tous les cas contre voleur ça, ça sert pas à grand chose. Ah si sur vous allez me dire sur un, un, un, un gnoll mais vu que j'ai ça, j'ai ça surtout. Je peux juste faire gnoll et je tape dans protectrice. Et on aurait un, la super réponse. Par contre le mois prochain. Enfin en janvier. Euh, il y a. Le ladder va reprendre. Donc là je tryharderai également sur le serveur américain. Donc là sur le serveur américain. Ah, super. Ça, ça, ça c'est le genre de play qui fait. Et M. clairement. Le play value parfait, ou uh, en plus tu gagnes du mana, je sais, la carrière d'une du, du, vie, là. Euh, de l'année, en tout cas. Et, euh, et donc oui, là, je proposerai euh, également des, quelques vidéos en top 50, si j'arrive en top 50 légende, en mode méga tryhard. Et ce sera sûrement avec un seul deck, donc euh, j'en ferai pas masse, quoi. Bon, ça me va. Il prend cher. Je trade ça. Je vais trade ça parce que ça protège la 3-1. Hein. Il a que 5 mana le gars. Prochain tour je ferai Croiser. Comtesse. Ré, ré. Ça va être ça. Ça faut le tuer. Quoique le deuxième On ouais, peut pas aller chercher la 4-4 ouais je crois que je vais quand même le buter ça ouais parce que là on va lui proposer un gros board et on veut pas évi on veut éviter les malentendus ah, ça ça c'est débile. c'est trop trop bien franchement ce tour là il est juste fou hein ce tour il est juste fou t'as un board de fou à gérer t'es à 12 pv et derrière t'as les invitations pour, euh, pour le shooter encore une fois avec du roi crush avec de, du darkan, avec des, de la lakir ou alors mettre du board faire de la value c'est enfin, jamais mauvais une légendaire à 0 mana en plus que tu choisis c'est pas genre as un une légendaire à 30 tu l'as choisis quoi Oh c'est pas mal ça. Votre pouvoir robustesse. Par contre ça cible pas les alliés. Hein. Donc ça veut dire que si jamais il fait euh, un stock de contrebande, ça peut aller sur mes créas. Oh waouh! Wow. La chance. arcane. Okay, GG. Magnifique, hein. Ouais, bah, ça aurait pu être un. Il aurait pu avoir un malentendu avec cette protectrice. Mais bon, fallait vraiment totalement rater. Ouh, la game légende, là. En je suis bien resté diamant. Et hein J'ai tenu, hein. Parce que là, les derniers. Euh... Bon, vous le savez, hein. Je fais beaucoup de concede euh, en général le matin. Pour, euh... Parce que sinon, je passe légende trop rapidement. Et, euh... Et là, les, on va dire les 5-6 derniers jours. Je faisais entre 5 et 10 concede euh, chaque matin. Bah là, ce matin, je crois que, sans blaguer, j'ai dû en faire... Je crois que j'en ai fait 7 ou 8, des concedes. Pas enfin, des... Genre, je, je concede 7 fois d'affilée. 7 ou 8, je ne sais plus exactement. Mais euh, comme ça, ça me permet de rester diamant, quoi. Parce que... Surtout qu'en général, je présente des decks qui sont optimisés. Vous voyez, je fais l'effort d'aller chercher sur Internet, vraiment, la liste qui va bien. En fonction de la méta. Et... Euh... Bon, je joue pas toujours parfaitement, mais j'ai quand même de l'expérience sur le jeu et j'essaye de me concentrer. Donc quand je joue bien, en général, j'ai quand même vite 80-90% de win rate Donc ça, en vrai, dans l'absolu, en 2-3 heures, tu peux passer légende. quoi fais pas attention. Euh, ok, ok. C'est un chaman en face. Ça, c'est fort quand même. Hein. Ouais, je vais quand même garder Chevalier et so Soldat, c'est parce que c'est agressif. Oh, j'aime bien cette main. Je veux même Liadrine T1, je crois. Ça dépend ce qu'il nous fait. Alors, je vais Liadrine T1. Non, euh, ouais. On va faire ça. Non. En fait, le truc, c'est qu'il peut... Il y a les Piranhas dans son deck. Après il ne fait, fait pas bassin T1 normalement, il est, il est censé garder le bassin en main pour le Gnoll. Et euh, donc je pense que c'est une erreur de sa part de faire bassin T1 mais bon on va voir. Hein. Là il peut jouer l'arme à 1-3 pour 2. Et normalement il n'est pas censé bassin T1 parce que ça affaiblit son Gnoll. C'est une erreur selon moi. Il est peut me l'ompe. On va le développer comme ça. À 3 mana, il y a quoi Il y a la pioche pour 3 Non, c'est ça, ok. Ça, ça va être très fort, parce qu'à un moment, il va nous proposer des monstres. Et on va pouvoir les drainer. Cette situation arrivera à un moment. Croyez-moi. Alors, il faut que j'aime, que j'agresse, c'est un deck qui peut pas gagner des points de vie à part avec euh, euh, Brokan. Oui, il a fait une sortie très lente, là il va après j'imagine, pour 4. Okay. Pour ça, ça me va, j'ai ça. Bon oh, On grignote On grignote tranquillement On n'est pas pressé Pour le moment, on peut pas trop perdre Parce qu'on a la défense vertueuse Gnoll ok Gnoll sur la 3-2 Là on va drainer son Gnoll Oh c'est fort ça Le Colar parce que ça fait tout de suite le trade Après on, est, on peut le trade le Colar hein, Et garder la défense Ça me choque pas que je vais le faire pas pressé c'est une game qui peut durer il peut vraiment avoir la possibilité de remettre des monstres et euh, je pense que si on peut tuer nos créas sans défense enfin vous voyez c'est un match si ça dure c'est pas grave parce qu'on a la meilleure carte dans ce matchup qui est la défense vertueuse Ouais, typiquement là-dedans, vous voyez, euh, t'as pas défense vertueuse, t'es emmerdé parce que tu dois trade comme un fada dans un, dans un truc, qui récupère tous ses PV, il t'écrase ton board. c'est pas mal ça ah ça bourre quoi après il y a le puits de jardin qui était pas mal <rire> le puits <rire> j'ai fait un mix des deux le puits de jardin <rire> non le puits des c'est des... Des quoi d'ailleurs le truc le nom du truc on pas le puits de jardin <rire> j'avais le pu... <rire> j'avais le puits de jardin qui était bien préférais la grâce des jardins mais ok ouais, bon c'était un peu facile à partir du moment où je sais tout ce qu'il va faire je me la pète un peu, mais à partir du moment où je sais exactement tout ce qu'il va faire, euh, bah, le match, il est facile. J'ai une visibilité sur sa main, en fait, sans le savoir. Ou oh, 7000, c'est loin. Hein. <rire> J'aimerais bien, juste pour l'exemple, la rencontrer genre deux ou trois decks d'affilée les mêmes. Pour vous montrer vraiment quand les gens... Ou même des, ou des decks farfelus. Bon, en vrai, 7000 légendes, il risque d'avoir peut-être des decks différents, mais des decks farfelus. Le gars il est 7002, on est à la fin du mois. Vous croyez qu'il va vraiment jouer genre le fameux chasseur tryhard euh, agro, la bonne version pour passer légende Non, le gars il va probablement jouer son deck, son deck maison. Je vais garder gros gars quand j'ai déjà une sortie sympa comme ça. Moi j'ai peur qu'il joue un espèce de chasseur quête ou un truc comme ça. Hein. Bon, chasseur quête c'est un vrai deck mais c'est pas fort dans la méta actuelle. On va voir, bon, je peux me tromper en vrai, il peut jouer un deck tryhard et ça ce serait bien. Je pense même que la méta platine. Je vais encore plus loin dans le raisonnement. Mais je le pense sincèrement. Je pense que la méta platine est plus tryhard que la méta légende. Quand je dis légende, c'est pas top 100 légende ou top 200 évidemment. Même à partir du top 500. Ah non, siralark l'arc pour le coup. C'est mauvaise langue. C'était mauvaise langue, il joue siralark. Il faut les jouer ça hein, pour euh, Gragas. Rogas, pardon. Pas Gragas. Enfin, Quoique c'est Gragas. hein. vorace. Gragas. Hein. Euh ok. Oh, bizarre ça. Pourquoi il a pas tué... Euh... Pourquoi il a pas tué le petit loup N'importe quoi ça. On va pas trade hein. Faut l'agresser hein. Faut l'agresser. Ok ok. On peut faire ça. On peut faire juste serment. J'ai une touche je mets du du board. Ah, je peux le faire au prochain tour, autant faire gros gars maintenant. Et réfléchir. je face, ça. Pas de pitié. Hein. Ouais, on va faire ça. Et au prochain tour, on fera serment, pièce. Enfin, serment, recrue, recrue. Avec la pièce et double ray de lumière. Ah, il mange là maintenant. Ah, mais il mange le... le garçon en fait. Il mange le petit garçon. En fait, j'avais pas fait gaffe. Non, c'est un. C'est une femme. Bah, c'est pareil, mais. <rire> 2022, c'est pareil. Mais. Il le mange J'arrive je... pas à savoir. J'ai l'impression qu'il. Non, il mange pas. C'est pas. On dirait qu'il lui Non, c'est le gâteau qu'il mange, mais c'est bizarre. Ou alors c'est l'intestin. Gros Blizzard quand même, c'est pas euh, Resident Evil le truc. Bon c'est chiant ça, c'est chiant chiant. Tu es ça, hein, sinon on a perdu. Hein. Perdu là. Enfin, ouais si j'ai perdu. Ah, T5, Hydrolodon. Dommage parce que si on le tue, euh, on peut jouer. Hein. On peut jouer au jeu vidéo. Hein. Je pense que sur Hydrolodon, on a perdu. Ah, il nous manque un tour. Hein. Vous voyez, la croisée, là, si on faisait croiser maintenant Comtesse, derrière, on a un spot. Hein. Le problème, c'est que là, on va, mourir. on va vraiment mourir au point de vie, en fait. Je pense qu'on va vraiment mourir au point de vie. Au prochain tour, on pioche euh, Cariel ou Sermon. On s'en moque. Ouais, rien à dire. Je reste, mais parce qu'il reste un tour. Ah, zut, hein, zut, zut, zut. En plus, je vais prendre pas mal de dégâts. Je vais prendre 7. Ouais, je peux piécer Contest si je veux. Bon, on va aller chercher ça. Tout le monde a attaqué, hein. Ça sert à rien de trade ça, mon grand. Au lieu de faire ça. Ah part, partons, partons, partons. Ah, Hydrolodon, trop dur. Trop dur, trop dur, trop dur. Euh, T5, Hydrolodon, bon. C'est parti du jeu. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Pas de regret, hein, franchement, euh, notre play il est, il, il, il est difficilement contrable, mais il y a des combinaisons plus fortes qui peuvent, qui peuvent nous battre. Enfin, pas plus fortes, mais plusieurs lits. Parce qu'en vrai, Idrilodon c'est pas plus fort que notre combinaison avec des légendaires gratuites, mais c'est juste que nous, lui il arrive notre deux tour avant quoi. Ce match-là, c'est le meilleur. Le Philactery Warlock. Je pense que c'est ça, c'est Phylactery Warlock. Même si Demonistoso est un deck qui existe. Et Phylactery... Bon, Philactere... Euh, Demonistoso, c'est un peu chiant parce qu'il y a Rafam. Donc euh, souvent, les premières salves de créatures, on peut les gérer, hein on a à peu près les mêmes créas que lui. Sauf qu'à un moment, il a Rafam qui prend le board. Et logiquement, il peut garder Rafam en main surtout qu'il a la pièce donc euh, si c'est un zoo et qu'il garde femme en main ouais mais après il peut aussi piocher son, son rafame quoi et si c'est un phylactéry on est trop agressif on lui propose trop de menaces et en plus nos menaces elles ont bouclé divin donc euh, c'est vraiment en 80% quoi on le polarise Ok c'est un phylacterie j'imagine Je pense hein Je vais jouer euh, la 2-3 parce qu'il n'y a pas de créa dans son deck Donc l'idée c'est de curver La T2 il va sûrement piocher ou peut-être drain d'âme sur la 2-3 Mais je pense qu'il va plutôt piocher Je pense que je vais agresser avec ça Ah merde je être celle mana. Ouais, il faut agresser dans le match Je pense c'est la meilleure façon de gagner Plutôt que mettre des 3-1 Qui prennent drain Qui prennent voile mortelle Ça sert à rien On propose une 5-6 rapidement Et puis je pense que c'est fini Bah. Je... Non c'est jamais fini hein. Sinon ce serait un peu débile comme jeu Mais, mais bon après on le polarise hein. Donc euh, c'est quand même souvent fini ouais, Il a tellement peur Il a même pas envie de rentrer le pouvoir <rire> C'est rigolo Ok. Là c'est bien parce qu'on voyez sur T6 on aura Crusader Contest. Et donc ça veut dire sur T7, vous voyez c'est ça. Pour le coup, Meati. Meati dit que la méta elle est infâme parce qu'on gagne, sou... gagne souvent T7, T8. Bah là c'est un peu le... Euh... C'est un peu le spot ici. C'est-à-dire que sur T6, on fera Crusader, Comtesse et ça fera Win. Ou même sur T6, on a l'étal en attaquant. Et ça, typiquement, quelle que soit la main de l'adversaire, il peut pas faire grand-chose. Vous voyez, des matchs comme ça qui sont... Après, voilà, c'est normal aussi. On est passé dans une méta où il n'y a plus Renatal et puis voilà. Renatal, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt dans le sens où... On avait l'impression qu'il y avait peu de decks viables à cause de Renatal ou grâce à Renatal. Et en fait, bah euh... bon, en fait, il y a plein de decks qui étaient viables, qui étaient très forts, mais c'est juste que qui étaient pas forts à 40 life. C'est-à-dire qui étaient forts sur Hearthstone. Hearthstone c'est 30 PV. Tu démarres à 30 PV. Par contre, si tu commences à jouer à 40 PV, bah il y a des decks qui sont beaucoup moins forts. Mais c'est comme sur Magic quand ils ont mis une carte qui s'appelle Yorion ou un truc comme ça Orion. Où en fait, tu pouvais euh... pouvez... démarrer avec une carte de plus en main, c'est ça. Hein en gros, la carte, tu pouvais la jouer, elle était en dehors de, ton, de ta game, mais tu pouvais la jouer pour 5, ça t'obligeait par contre à jouer euh, des cartes supplémentaires ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y avait une condition. Et ben en fait, cette carte-là était totalement... D'ailleurs, c'est rigolo, parce que quand Renatal était arrivé dans, dans, sur Hearthstone, moi j'ai plein de potes Magic qui m'ont dit, mais tu vas voir, euh, Fish, ça va détruire votre jeu. Ça enfin, l'a pas détruit en vrai, parce que le jeu était super bien avec Renatal. Mais c'est vrai que ça a changé le jeu. Enfin, ça n'a pas détruit, c'est pas ce qu'ils disaient, mais... Ça, ça allait vraiment... Enfin, la carte allait être game breaker et être jouée partout, quoi. Et ça a changé le jeu. C'est-à-dire que c'était c'était ça, le Hearthstone 2.0. C'était Hearthstone 40 PV. De Prêtre. Abominant. Il faut garder Avocat contre Prêtre, je pense pas. Avocat, c'est vraiment le, le, le truc que t'as envie de piocher, quoi. T'as envie de top-decker, genre sur un tour 4-5. J'ai pas l'intérêt de faire ce chevalier de l'onction, je vais, je vais curver ça, ça, il tout pas sûrement. Voleur. Voilà, c'est ce qui est le moins cher on va dire en mana. Ce qui peut plus le rentrer dans des curves. C'est une bonne carte en vrai le jeu. Dans des, batailles, dans des batailles de board. On va faire ça et ça. Et T4 on aura ça et venger. C'est agressif. Ça peut ne pas suffire et en général ça suffit pas. Heureusement parce que sinon ça veut dire que... c'est un peu une sortie juste d'arène quoi. Une sortie curvée. Peut-être pas d'arène mais... Ah non c'est pas pour oh, le coup c'est mieux ça ça me va Je suis en train de bricoler mais en même temps mais pendant ce temps-là on a on grignote quoi PV. oh c'est fort ça Ah, il, est, il est cool là le venger hein. sur un spot comme ça le venger il est génial hein, je trouve sachant que l'antibète va aller sur la 4-3 et le venger va aller sur un boubou divin c'est super Ah, c'est vraiment top là prochain tour on peut faire saut plus ray de lumière par exemple si on veut ou juste serment ouais ça me va Gnoll serait chiant ici. Ouais, Gnoll est relou parce qu'on n'a pas de trade, quoi. Ouais Gnoll est horrible. Bingo. Bingo en fin de tour, bien sûr. Bon, c'est pas mal quand même ce tout truc. Ça, ça. Bah, en fait, on a notre fameux tour 6 avec croisé, comtesse. Donc, euh, en termes de value, vous voyez, on est là, quoi. On est présent. Bon, c'est une value euh, brute, quoi. C'est une value sur euh, un, un tour, quoi. Mais elle est cool. Autant faire le trade, pro pro profiter un peu du boubou divin. Protéger mes 5-5 aussi. C'est pas une situation où genre il est à 10 ou 15 life et on se dit, là il faut vraiment pas louper de dégâts. Là il est à 27, je pense qu'on peut encore être dans un truc un peu. des plays un peu neutre. quoi. Voilà, typiquement là on est content parce qu'on a fait une belle value avec notre Boubou Divin. Ah C'est stable, hein, franchement, c'est fou. Hein. C'est d'une stabilité déconcertante. Hein. Ah, ça peut être gourmand, ça. Ligne de front. Ah, c'est bizarre, ligne de front. Ah, ça invoque jusqu'à... Ah, putain, sympa, ligne de front. Ah je pensais pas que c'était euh, Je pensais que une carte mais non non c'est la carte guerrier ça ou paladin du du du du du du du du du du du du du du du du du du du Alors, bah peut-être avec Slado Step hasta l'heure. Je sais pas trop. Quoi C'est mort là, on dort, non Ouais, ouais, ouais, ouais, hein, ma foi, ma foi, ma foi. ça gagne trop bien. Bah, c'est pas très compliqué en plus. Hein. Le mulligan peut être un peu technique. Parce que parfois, faut pas non plus se dire je vais garder que les T1. Il y a certaines cartes un peu plus puissantes qu'il faut garder. Parfois, vous voyez, on va garder gros gars dans certaines situations. Toujours le bannerman, je pense. À ah, 10 millions de haine, ça en fait. Hein. Ça en fait du haters. Hein. Euh... Ouais, Typiquement, Liadrin, vous voyez, là, c'est des spots un peu... Un peu tricky. Est-ce qu'on garde Liadrine qui est une bonne carte On va aussi analyser le match up en face. Je pense qu'au contre Shaman, je garde Liadrine peut-être. Entre Illidan, il euh, y a tellement de beurre. Ça va vite mourir. Je vais garder ces deux petits loups. C'est bien de faire un T1 aussi. Genre T1, T1 et une toute T2. Parce que là, l'idée c'est de faire T2, T3. Donc c'est pour ça que Mulliganer un peu agressivement pour avoir un T1 me paraît assez correct. Ah, C'est mieux ça, hein. clairement mieux ça, hein. plus agressif. Ah, <rire> il n'est pas là dedans. Okay. Ah, bah, je vais quand même faire ça. Ouais. Bon, en vrai, ça change rien parce que avec ça, je risque d'avoir le l'ordre de la cour into euh, contestesis avec la le crusade Bon grignote pour le moment, ça nous ça me plaît. Oh, c'est bien ça. Ah, ça me permet de mettre un bord de full créa et en vrai d'avoir un joli serment revigorant derrière. Faut pas trop grider avec serment, évitez, évitez de vous dire je fais Serment et ensuite je joue mes créas quoi, enfin, le timing c'est plus important que la puissance brute. Bon là le Sermon est quand même meilleur non Ah non, pour bon. bon, le coup ça sera protectrice et ça. Il se défend bien le bug hein Défend bien. Okay. On n'est pas très bien dans cette game parce que en général, il est pas censé se défendre aussi bien. Après, il peut avoir des tours vides, je l'espère, je souhaite. Je le souhaite plutôt. Barrage, ouais. Vous voyez, à chaque tour, il arrive à gérer le board. Après, nous on met du board chaque tour aussi, hein. Ah, ça rigole pas, hein. franchement le T5, avec avait... on a fait que, que de l'agression, on, on l'a pas laissé respirer un seul moment, là franchement cette game c'est, il y a quelque chose d'assez malsain dans cette game, de très étouffant quoi. Franchement c'est T1, bam, T2, T3, T4, T5, et le gars il se dit, oh, peut-être que, non, T5 c'est encore plus gros, T6 ce sera encore plus gros, et T7, bah, j'en parle pas, il va prendre 3 légendaires dans le museau, mais c'est incroyable, hein. j'adore, cette game elle est incroyable. Hein. Franchement enfin, s'il gagne euh, vraiment félicitations. Hein. Vraiment félicitations. On peut pas vraiment faire mieux. Hein. Mais bon il gagnera pas. Hein. Je pense qu'il ne il peut pas être gagné. Ah enfin, quoi que. quoi que là il va faire le Faldoré là pour 4. C'est pour ça qu'il hésite. Il sait pas s'il va face avec ou s'il va dans la créa pour tuer la 6-6. En vrai je pense qu'il doit tuer la 6-6. Le truc à 4 là qui met les 1 et qui met 4. Bon, ça me met déjà pas mal de dégâts. Hein. Ah non il va sur ça. Waouh. Wow. Ok. En vrai c'est un peu chiant. Parce qu'on prend 7, on passe à 9. Oui. Bref il peut pas nous buter hein. Enfin, il peut nous buter mais c'est quand même compliqué, il a 7 mana. Faut pas déjouer, hein. Vraiment pas. Hein. Par contre là, j'avoue que si j'avais été euh, après la L à 5 ou un truc comme ça.. Euh... Bon s'il me tue GG. Mais je pense pas. Je suis à 5, c'est compliqué de mettre 5 ici. Il est mort hein. Il est one off. <rire> ouais, elle était intéressante, game, hein. G -g. est intéressant cette gamme. C'est un bon deck de ladder parce que c'est un peu un deck Netflix. Alors on peut vraiment faire des choses, en on peut faire d'autres choses en même temps que jouer. Et, euh... Et le Win rate, ça sera pas trop trop impacté. Alors euh, évidemment, si vous ne vous concentrez pas à 100%, il y aura toujours un impact sur votre Win rate, mais. Ça sera assez léger, je, trouve, je pense. Hein. Darion Maugrène. Dit le chevalier de la mort. La Intéressant. Intéressant. Je ne sais de même pas s'il faut garder Vicaire. Je pense bon, que c'est quand même ok. De la Croix, il s'appelle, c'est sympa ça, le gars c'est Darion Maugraine, genre une espèce de chevalier un peu noble, enfin hein, j'imagine, hein. et son pseudo c'est Delacroix, <rire> c'est vachement raccord je trouve que c'est sympa, c'est stylé. On a déjà dans le deck mais plus on en a mieux c'est je pense Je vais garder peut-être Avocat pour... Euh... Ah bah super Je vais garder Avocat pour euh, la 5-5, la Wyrm 5-5 Et taper dans le sous-chef, vous croyez? Je pense que sa place c'est ok. Euh, après, il a aussi envie de buter. Hein. Peut-être qu'il est en train de se dire: si je commence à aller trade dans la tête, enfin, si je vais tout le temps tête, il gagnerait plus souvent que si je. Ah, c'est gros là. C'est gros, ça setup pour le tour d'après. L'éclair lumineux peut vraiment être très important comme le maquis tout à l'heure. Hein jouer à peu de points de vie. Hein. Hasta luego. Belle pièce. Elle. Ok. Je vais jouer euh, l'arrêt de lumière là en jouant tout ça. Bam bam bam bam. Ah super. Ah intéressant. Non mais je pense qu'on va, on va jouer sur le timing là Je pense hein On va jouer sur le timing C'est à dire mettre de la puissance maintenant Il gérera pas tout C'est pas un deck avec des AOE C'est un mono bleu Donc il n'y a pas d'AOE dans son deck Si c'est faux ce que je dis Il y a le truc à 3 qui met 3 et qui met 1. Il serait d'abord très bien ici. D'ailleurs, euh, ouais, ce serait pas mal. Ah, il l'a pas. Ah, c'est remarque il peut l'avoir institutrice. Et comme ça, on a un joli sermon derrière. Et on aura même une belle avocate sur euh, son 4 4 Il va Ah, il l'a trouvé. Ah, c'est coquin en vrai. Hein. Ouais, c'est coquin. Ah, j'ai toujours le board, hein. Bon, en vrai c'est pas forcément mon meilleur casse fixé dans ce setup Ouais c'est full face hein C'est pas de pitié c'est full face il trade tout, il y a ça qui arrive. Et s'il trade rien, bah il est mort. Donc on est pas mal. Hein. En fait, le fait d'avoir du board, ça l'oblige à... Bon, en vrai, on peut quand même perdre ce match. Hein. Parce qu'il y a la Wyrm de mana. Il y a le truc à 7, là, qui peut coûter 6 mana avec Fridge Rock. Et ça nous mettrait dans une situation un peu complexe. Après, il a que 2. Heureusement qu'on a cette avocate parce que... Sinon, il aurait pu nous tempo. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Genre, tempo quand t'as que 2 dégâts on board, euh, c'est pas vraiment de la tempo. Quoi. À un moment, les trucs se gèlent et là, il meurt. quoi. Et a beaucoup de cartes en main. Et... Bon, après, ce board, il est tradable. Hein. Je pense que c'est une game qui peut encore durer 3 à 4 tours, hein, sans blaguer. Hein. Je pense que ça peut vraiment durer 3 à 4 tours. Parce que il va essayer de se défendre, je pense, ici. Ah non, il va geler, ouais. Ah, ça a été créé par frappe. Ça. ouais, il a vraiment attendu pour ça, sérieux? Pas du BM, ça? Sans blaguer, oh, il va trade, oh, c'est intéressant. Il lance pour la France. Je euh serai le taunt. Si regèle, on est mort. Hein. <rire> ouais. Si regèle, on est mort. La probabilité qu'il regèle est haute. Hein. Alors, on n'est pas mort dans le. Ouais, si on est mort, parce qu'en vrai, il a plein de cartes en main, donc il a plein de bursts. Oh, ça me plaît ça. C'est-à-dire ça qu'il va gérer le board. Ouais, ça me plaît moins ça. Ouais. Standard. En vrai euh, Je sais pas. J'ai l'impression que c'est ok, ça aurait pu être pire. En vrai juste la carte qui gèle aurait été pire. Qui me tuait vraiment en deux tours. Là j'ai mon petit board. Il est mort hein, d'ailleurs si je gère pas le board. Avec les sauts de le, le saut de sang. Il va bah, les gérer j'imagine, mais.. Pas évident. 5 dégâts. C'est un BM, ça. Soit c'est un BM, soit il est vraiment nul. Hein. Ah, c'est un BM, d'accord. Ok, waouh Oh, waouh wow. enfin je... On ne sait pas, parce qu'en vrai, ça peut juste... il peut être mauvais. Ah non, non, c'est un BM, je pense. Parce qu'il qu'un a... BM, c'est bad manner, c'est le fait de mal agir. C'est-à-dire euh, de... Ouais, de faire des petites emotes comme ça. Euh, ça n'apporte rien au gameplay et ça a vocation à énerver l'adversaire. Bon, il est mal tombé sur moi. <rire> Mais ça doit marcher contre d'autres des, des, joueurs, j'imagine. Enfin, contre beaucoup de joueurs même. Euh, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, le deck est fou. Hein et on est passé les gens avec le paquet. Euh, voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde